Ok donc, euh... ouais, mais on voit rien là, putain. On voit R Je sais pas si je mets... Je me demande si t'auras toujours tes cheveux, déjà. Ouais, parce que tes cheveux, ouais, c'est comme un peu ta marque de fabrique, je sais pas. alors enfin, ça c'est des questions un peu con hein, que je me pose. Je sais pas si t'auras toujours tes cheveux, je sais pas si t'auras toujours ton... Ton anneau. Peut-être qu'à, qu 40 ans, il faudrait peut-être que tu rêves quand même. C'est pas très, pas très propre. Je sais pas si t'auras une vie de famille, euh, pépère, tranquille, avec une belle maison, un bel abonnement, euh, chez Telarama. J'espère pas en fait J'espère que t'auras profité De tes parents Parce que tu les aimes Et que tu leur montres peut-être pas assez Je sais pas si t'auras Si tu si. Ah ouais si Je sais pas si t'auras Réalisé la promesse que t'avais fait à à ta maman en lui disant que tu offriras un voyage euh, un voyage euh, aux etats unis tu lui avais dit que tu lui achèterais un appartement hein, tout ça ouais bon je pense qu'elle a déjà oublié hein. mais bon voilà ça fait toujours plaisir hein. En tout cas, j'espère que tu seras fier de, de ce que t'es devenu. Parce que pendant longtemps, pendant super longtemps, t'as pas été... été fier de ce que t'étais et... Euh, c'est dommage. Parce que je pense que t'es quelqu'un de bien. Enfin, je veux dire, tu t'es attardé sur trop de trucs euh, qui avaient pas d'intérêt. C'est des, des complexes qui n'étaient pas justifiés, qui étaient pas. qui étaient pas vrai. Faut juste que tu t'acceptes comme t'es en fait. Et t'as encore un peu de mal. Et alors que.. Que t'es ce que t'es quoi. Et que. Sincèrement, je pense que t'es pas.. T'es quelqu'un de bien. Et j'espère que tu seras toujours quelqu'un de bien. Il faut que tu travailles là-dessus à t'accepter, et faut que tu travailles aussi à apporter une attention particulière aux gens qui t'entourent, à tes amis, parce que t'en as déçu quelques-uns, et ça t'a fait du mal, et ça leur a fait du mal, et que c'est pas ce que tu voulais. Et ouais, faudrait que tu travailles là-dessus aussi, que tu te dises que. Il y a des gens qui t'aiment, et qu'il faut que tu leur montres davantage que toi aussi tu les aimes. Parce que c'est grâce à ces gens-là que tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. C'est eux qui t'ont. Qui t'ont construit, qui t'ont forgé. Et euh, faudrait que tu les remercies plus souvent. Mais euh... Mais je te fais confiance, parce que je sais que, ouais, t'es, euh, déterminé à changer, donc euh, ouais, je te fais confiance là-dessus. J'ai sans vraiment songer aux conséquences, puis c'est souvent seul dans mon lit que j'y pense, il faudra du temps pour comprendre mes conneries d'aujourd'hui, mais